Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement a dit et répété qu'il maintiendrait euh, la hausse des taxes sur le carburant. Euh, ma question suivante, c est, c est, elle est toute simple. Euh, Est-ce que le gouvernement fait assez pour aider ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, de changer de voiture, euh, pour, pour les aider à poursuivre leur... Euh, leur train de vie, la nécessité de la vie, c'est-à-dire pouvoir continuer à se déplacer, pouvoir continuer à travailler, tout ce qui est nécessaire dans une vie. Bon, soyons honnêtes, il n'a pas énormément de marge de manœuvre. Et ce qui a été annoncé cette semaine, prime à la conversion, le barème sur l'indemnité kilométrique, le chèque énergie, on reste quand même un tout petit peu sur sa fin. Mais euh, c'est vrai que la solution la meilleure qui serait probablement euh, d'encourager de manière très forte et fiscalement les entreprises à rembourser les salariés qui sont amenés à euh, prendre leur voiture pour se déplacer, on n'en est pas encore totalement là. Euh, la seule chose, je dirais, et qui va pouvoir peut-être, imaginons-le, euh, faire baisser la pression, c'est que euh, nous avons devant nous un horizon Paradoxalement, grâce à M. Trump, Rendons-lui grâce. Euh, nous avons un objectif d'affaiblissement du prix du pétrole. Euh, on est à 70, certains pensent... Il a demandé à l'OPEP de, euh, de ne pas limiter Alors, sa production. Bonne... Mmh. Le prochain enjeu, c'est de savoir ce qui se passe le 6 décembre prochain. Est-ce que l'OPEP va diminuer sa production Les marges de manœuvre sont faibles, les Russes n'en veulent pas. Et donc, on peut imaginer quand même que sur le front, donc la seule partie pétrole dans notre prix du carburant, là, il devrait y avoir une baisse, je vous le dis, 5-10 centimes. 5-10 centimes, ça permettra normalement d'arriver à un certain assouplissement en des cas, positions. En tout cas, alors qu'il est même si ces dernières semaines, le prix du baril et le prix, les prix à la pompe ont baissé, depuis le début de l'année, c'est toujours une hausse que l'on enregistre sur ce terrain-là. Ludovic bu, une question toute simple euh pour ce mouvement, qui est un mouvement naissant, encore une fois, hein, 280 000 personnes se sont mobilisées aujourd'hui. C'est un mouvement qui n'est de rien, hein, de, de, des réseaux sociaux, si l'on peut dire, et de la, de la colère des Français. Euh, Est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'une journée de mobilisation réussie Pour un mouvement spontané et qui n'a pas d'organisation derrière elle, c'est un mouvement réussi. Mais si vous me permettez, j'aimerais disrupter votre émission en... Disrupter, on aime ça sur BFM TV la disruption. Philippe est, est prêt à vous. C'est pour ça que je me permets. C'est justement en le pas à, à, à ce que nous avons, à ce que les deux précédents euh, euh, intervenants. intervenants ont dit. Nous sommes dans une situation où les distances que nous parcourons ont augmenté de 30 entre 1980 et aujourd'hui en 40 ans. Le nombre de véhicules personnels et professionnels a été multiplié par 7 entre, entre 1970 et aujourd'hui. On était à 5 millions de véhicules, on est à 35 millions de véhicules. Donc vous l'avez dit, nous sommes la France dans son ensemble et pieds et mains liés avec les déplacements motorisés et en particulier avec ceux de la voiture. Si on veut disrupter la colère et si on veut préparer un demain, plutôt que de demander aux entreprises de rembourser l'essence, moi je demanderai aux entreprises de rapprocher l'emploi de l'habitation. Et par exemple, en, en modulant les cotisations sociales en fonction de la distance que parcourent les salariés pour aller au travail. Deuxième proposition, puisque une partie de la colère vient des périphéries et des villages, ça a été dit. Eh bien, il serait intéressant, à mon sens, de remettre des services publics, de remettre des commerces dans les villages qui en sont dépourvus aujourd'hui, de ne plus fermer des classes parce qu'il manque deux élèves, de sorte à ce que la proximité soit la priorité du gouvernement et des prochains. De sorte à ce que cette colère qui vient des périphéries et qui vient des villages eh bien, trouve une réponse qui est oui on ne vous oublie plus oui vous avez droit à une vie confortable vous aussi ça ce sont des solutions et c'est important aussi d'en parler, on va parler des solutions, des solutions à apporter à, à, à, à ces questions soulevées aujourd'hui par ces 282 000 manifestants ces gilets jaunes qui sont descendus dans la rue euh, il y a une solution aujourd'hui qui soit une solution qui ne soit pas douloureuse pour pour le porte bonnet pour le pouvoir d'achat pour effectuer cette transition énergétique nécessaire visiblement non mais attendez euh... La transition énergétique, tout le monde en est d'accord, pour les autres, mais pas pour soi-même. Vieux symbole, not in my backyard, je suis d'accord avec tout ce que vous voudrez, mais surtout, vous ne touchez pas, mon potager, à moi. Et il y a un peu de cela. Nous sommes tous d'accord, que sur le moyen terme, et à moyen terme nous serons tous morts, nous aurons besoin de ne plus avoir euh, de véhicules automobiles, que nous serons tous vertueux, que nous fonctionnerons avec des trottinettes électriques, tout ce que vous voudrez. La réalité, et vous avez eu raison de la souligner, la réalité ouais, ouais. c'est que aujourd'hui. Vous avez de plus en plus de gens en milieu rural, en milieu urbain qui effectivement se déplacent et sur de longues distances pour arriver à euh, avoir un emploi et un emploi à des niveaux proches du SMIC ou à peine au-dessus. Et ce sont ceux-là incontestablement qui aujourd'hui sont les victimes. Ce sont ceux-là qu'on retrouve parmi les gilets jaunes. Un mouvement qui est quand même curieux parce que ce n'est pas la première fois que le prix des carburants atteint ce niveau-là. Je vous rappelle qu'il y, de y a 3 peu on était exactement. au même niveau. – Largement au-dessus même. – Comment ?– Largement au-dessus même. – Oui, euh, non, non, non, non. on a 2008. été à peu près au même niveau, parce que c'est vrai, le prix du pétrole est moins élevé aujourd'hui, on en a rajouté une couche, en termes notamment de taxes, et en particulier de taxes sur le diesel. Ça, ça a peut-être été mal compris, est-ce qu'il faut rappeler quand même qu'au 1er janvier prochain, nous aurons encore une hausse de la taxe carbone de 5 centimes du litre de diesel, de 2 ou 3 centimes le, le, le, le litre d'essence, auquel vous rajouterez là-dessus, de la TVA Donc il est clair que de ce point de vue-là, la feuille de route du gouvernement est assez claire. Elle est, elle est acceptée par le gros, je dirais, de la population, sauf directement par les intéressés. Qu'est-ce qu'on peut proposer Qu'est-ce que l'on peut faire Je dirais cruellement, malheureusement pas grand-chose. La seule chose, alors bon, il ne faut pas inventer des usines à gaz. Euh, C'est bien votre idée de dire je vais euh, essayer euh, d'encourager les entreprises euh, de se réinstaller euh, proche des populations, etc. Je ne suis pas sûr qu'on y parvienne. Euh, le plus simple, à mon sens, c'est au niveau des entreprises, un chèque énergie largement défiscalisé et qui soit quand même compensatoire pour les plus petits revenus.